Bonjour à tous, allez, enfin le premier let's play JDR sur la page et bien entendu c'est avec Cyberpunk. Un grand merci à Arcanum qui nous avait fourni. Le kit d'initiation. Ce kit d'initiation, on vous l'avait présenté et on vous avait dit qu'on le jouerait, hein, qu'on ferait cette partie de start. Elle a duré 1h40 et en fait je l'ai condensé en 30 minutes. 30 minutes pour avoir l'essence du jeu. Hein, vous allez voir le tirage d'un personnage parmi les trois qui ont été joués. Vous allez voir les tests de perception et puis des phases de combat et même encore plus. Vous avez toujours la possibilité de suivre la partie au complet sur le lien qui est juste ici et puis ben, bien entendu on attend vos retours sur cette nouvelle formule est ce que vous préférez la partie condensée de 30 minutes ou est ce que vous êtes plus adepte de la partie en entier qui dure 1h40 en attendant j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair n'hésitez pas à commenter à partager et puis à vous abonner ça n'est pas déjà fait allez c'est parti ok c'est parti ça enregistre donc euh, on va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 des chiffres dedans, donc vous allez choisir la ligne qui vous semble la plus euh, la plus équilibrée pour, euh, sur la façon dont vous voulez interpréter votre personnage D'accord. Soit tu choisis Moi je Soit vais, vais lancer un dé Tu laisses faire le hasard Ouais moi je... Allez. Je suis d'humeur euh, taquine aujourd'hui Et joueuse Ouais je suis joueur Tu vas jouer un gros légume Je vais jouer <rire> un gros... <rire> de toute façon j'ai l'intention de jouer un gros con Voilà 4 ouais, 4 donc tu prends la ligne quatre. Alors tu vois, <rire> tu prends la ligne 4 Voilà, alors là du coup euh, par possible. contre, premier... Ouais, c'est ce qui était un peu dit, c'est que les dés sont ultra palés. cest que moi... La, aussi, la phase du 4 est dégueulasse. Moi J'avais dit, dit 7, mais ce qui n'est pas logique, puisque c'est un D6. Ouais. Toto on est des gros cons. Oui, 7 sur un D6. Voilà. c'est ah chaud, ouais, les ouais, gars. C'était hein. chaud. <coughs> mais... Euh, la voilà. torche. Non, Fabi, le cul. <rire>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 6. 6. Votre famille a été tuée. Vous êtes le seul survivant. Ouais, <rire> ça me va. Ça ah là, propose maintenant de passer à la motivation. 8. 8. Ta motivation dans la vie, c'est le pouvoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me <rire> va. Je vous propose de définir vos objectifs, maintenant. Alors Objectifs dans la vie. Ouais. 7. 7, euh, oui, 7. Ton objectif dans la vie c'est de reprendre ce qui t'appartient de droit. Ouais! Oh là là, il va ouais. être vénère. Que ce soit par la force. Il va être badass celui-là. Justement, en parlant des amis, mais on va voir où vous en êtes à ce niveau-là. Toi t'en as pas, toi. <rire> t'as pas de potes. Donc, t'as pote. pas... Bah, ouais, pas de potes. T'as pas de potes. <rire> Putain. Je pas d'amis, on s'est tous tués. Espèce de réunis. On va passer aux ennemis alors. Allez. Ah là c'est un des 10 Non, Là par contre c'est un des 10-5. moins 5. Pas à 2. 2-5. <rire> pas d'ennemis, moi. Et attendez, mais mais tu rien à mort pour vous? Est-ce que vous avez vécu une histoire d'amour Moi je fais deux. deux. Votre amant a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et enfin la personnalité. La personnalité. Euh, on peut pas le choisir ça c'est... Si bah ben alors... Aucune. Le... Tout alors attention, bien. le concept des règles c'est... On va tout choisir en fait. C'est soit on choisit soit on tire au dé. Là on a comme on est a a fun on va tirer au dé. On ouais. au dé. Cinq, hein. Cinq tu es maniaque, pointilleux et nerveux. <rire> Tronc, putain. <rire> ça me va bien. Il y a d'autres petites choses à définir. Vos points de santé de départ. Ah, trop. En l'occurrence. Comment on fait ah, Je vais vous dire. Un des Point de santé de départ, oui. Point de santé de départ dépend euh, oh de votre score encore. Moi, j'ai 8. Toi, tu as 8, tu as 40 points de santé. 40 points de santé. Et je le note quelque part, du coup. Ah, oui. ouais, en fait, c'est marqué. Tu as une case. Point ouais. de, Point de santé. santé de départ. C'est ça, 40. Les tu ça, en fait. Hein. Et toi, Pierre, c'était 8, donc 40, donc 20.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 Pareil, par un heureux, un heureux pas, de, de circonstance, ouais. s'est retrouvé propriétaire d'un étage d'un immeuble. Oh, oh, bien vu Depuis quelques années. Peut-être qu'il en, qu en a hérité de, de ses parents. En est fait, c'est un mec assez qui était mort sur le front et j'ai <rire> pris son identité pour récupérer le Cet immeuble est à quatre blocs de la zone de combat, ce qui fait que c'est encore euh, vivable. Mm. Maintenant, il y a que des gens sévèrement burnés qui habitent dans ce coin. Moi, j'aime bien <rire> <rire> Voilà. Bon allez, moi je suis euh, mover, je suis un solo. Vous êtes euh, dans, euh, dans dans mon étage, hein, qui m'appartient accessoirement. Je suis un ancien un ancien membre. Je suis un ancien membre des euh, samouraïs euh, corporatistes. J'ai quitté euh, ce truc-là. Maintenant, je suis à mon compte, donc on peut imaginer que je, je suis plutôt dans le style Ronin. Euh, accessoirement, euh, j'ai perdu j'ai perdu pas mal de morceaux. Euh, j'ai donné de, j'ai donné de moi-même, <rire> donc j'ai un bras en moins, une jambe en moins. Ah, c'est marqué, normalement c'est marqué sur ouais. une feuille de personnage. Ouais, du coup forcément cyberimplant au bras, cyberimplant à la jambe, euh, cyberoptique. Euh, voilà quoi, je me suis un petit peu aussi optimisé au passage quoi, ça me fait plaisir.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 et au fond, vous entendez une ligne de trompette euh, pas désagréable mmh. qui, qui retentit euh, dans les cages d'escalier. D'accord. Vous avez sur la table à quoi ressemble un appartement type de l'immeuble, mmh. sachant que bah voilà, ouais, ils sont tous faits sur le même format. C'est pas mal hein Ouais, Franchement, vous vivez dans, vous vivez dans, un, dans un environnement euh, plutôt. très privilégié. Hop Mover. Ok. Et là, je vais vous poser la question euh, traditionnelle du jeu de rôle. Que ah, faites-vous ouais. <rire> Que faites-vous Écoute, moi, je suis tranquillement dans mon appartement et. Euh, ouais Il y a un, euh, un groupe de solos qui sont venus cette nuit et qui m'ont pas mal occupé. D'accord. Ils des sont clients part, Des clients. D'accord. Euh, du coup, j'ai bossé une bonne partie de la nuit. Et, du coup, mmh. là, je, je viens juste de me réveiller. Mmh. Et voilà, je, je suis dans mon lit tranquillement en train de me réveiller. D'accord. Sort tranquillement du sommeil. Moi je, je tape au mur pour réveiller l'autre d'agoné. <rire> ah debout Là c'est l'appartement, euh, c'est l'appartement. Ça c'est un appartement type. Ah, type. Tu, tu, tu peux te mettre là et puis on peut mettre euh, Racer à côté puisqu'elle tape allègrement <rire> sur le mur. Bon ben bah, mover <rire> justement pendant que tu es. Euh... <rire>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 Excuse-moi, ok. Euh, perception plus viens. 5. Voilà, plus un des 10. Face à un seuil de difficulté que j'ai défini. Alors, j'ai pas compris, je prends perception non, ou. Tu fais 6 plus 5, ah, égale. Ouais. Euh, 11. <rire> Très voilà. bien, on y clé. est, on est bon. <rire> non, mais c'est pas moi. Hein. J'avais ouais, ouais, ouais. faire des maths, si tu veux. Donc, euh... Et tu lances ton des 10, ah. plus 11. Ok, et, et, et le seuil, c'est. Qui te pas. Je te l'ai pas dit. Voilà. Il te le dit pas. Ah, mais moi, je peux pas lancer un dé sans savoir quel résultat il faut que je fasse avant. Bah, Imagine-toi que tu dois faire le plus possible. Voilà. <rire> Comme ah, là, je bah, il bien va faire moi. faire un petit 1. Il fait marrer. <rire> Oh, et un ben, petit 5. Ce qui fait un total de, Ce qui fait un total de 16. Wouh! Yeah! Wouh! C'est vrai, 16, suis, suis, suis Moi, je suis. C'était quoi, quoi C'était 15 au début, le truc Alors, facile Voilà, un truc, un truc élémentaire, c'est 10, le seuil de difficulté à battre. Mmh. Un truc facile, c'est 14. Un truc moyen, c'est 18. On assez on difficile. En de en une... Un cigare en buvant, un sky. as réussi à faire un truc facile, Mais je me pisse pas, pas dessus. Quoi. <rire> je te demande pas de faire un jet de dextérité pour fumer ton cigare. Perception. Je t'ai fait un jet de Parce que tu m'as dit, je suis à la fenêtre et je regarde je regarde la vie. Tu vois, moi je sers à quelque chose les ouais. mecs. Je regarde okay. la vie. Là. Et tu vois que dans la rue, il bah, y, y a des bagnoles qui passent. Il y, y a toujours les mêmes euh, glandeurs qui sont sur le trottoir. a toto as le... <rire> Non. <rire> tu as, as le marchand ambulant chinois qui vient avec sa roulotte. Il commence à, à dérouler son matériel pour vendre, euh, pour vendre de la bouffe, euh, des la bouffe, de la bouffe ouais. pas chère. Euh, tu vois euh, le, les gosses qui commencent à jouer au ballon au milieu de la rue. Euh, après avoir pété euh, une bouche d'un un incendie et, et ouais, avoir ouais. Une, mmh. une gerbe de flotte, enfin, la vie et classique voilà, de Tarbouin. Et alors, mon que... réussi, réussi, me fait voir quoi Voilà <rire> ce que, que je viens de te, te décrire. Trop... Tu sens quel but avec ton verre de whisky <rire> Bah non Non, tu te sapes un peu, tu je mets au me trihi ouais, Je me, <rire> me quand même. <rire> Non, non, je me C'est le dude Non, non, je me sapes. Je me sape parce qu'en fait, moi je m'habille en tri quand je vais en mission, voilà, mais en fait, quand je suis quand je suis dans, je suis suis un Ronin. Ouais. Si tu veux. Donc, tu travailles ton style là. Ok. Ok. Voilà. Voilà. long manteau, lunettes noires. Ouais, hein. genre, tu vois, un peu Morpheus, quoi. Ouais, ok, d'accord. Hein très bien, très On bien, très bien. bien. Moi, je suis en pantoufle, <rire> pantoufle dragon. Tu sais, il y a les, <rire> des queues derrière, mais de toutes les couleurs bariolées. Ouais, et qui est allumé. Ouais, ça lumineux, fait, euh, bah, Ça fait du bruit quand je marche. Ouais. Et j'ai toujours mon jeu allumé et j'essaye de battre. Tu vas aller salir aussi tes deux.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 Il bouge son truc et là, par contre, les deux portières s'ouvrent et tu vois deux gonz euh, armurés, casqués oh là là. et euh, fusils euh, fusil planté sur la poitrine qui sortent de la bagnole et qui euh, et qui s'avance, qui s'avance euh, tranquillement euh, dans ta direction. Reculer. Direct, il pointe. Ouais. Non non non, la main, ah ouais. euh, il tend la main comme ça. Il est, euh... Han sur le fusil, il y en a un qui dit... Reculez Ouais, ok, c'est à vous que je les pose les questions Pourquoi on vise mon immeuble Je suis propriétaire de l'immeuble qui est juste au-dessus Je voudrais savoir ce que vous faites avec votre boîte noire moi. sur mon immeuble Ça vous concerne pas ah, si, ça me concerne parce que c'est mon immeuble Retournez manger vos raviolis Tout va bien se passer Ravignat, mec. Lui, il arrive à rien faire Attends, attends vas-y, parle, moi je, <rire> je gère Hein Refais <rire> un jet toi <rire> <rire> Bon, est-ce qu'on arrive à en savoir un peu plus sur ce cube-là Tu regardes ah, je vais essayer de regarder un peu ce que c'est, ouais, tu sais, genre, tu sais, genre, je fais ouais, ça, ça va quoi. Être une caméra. Ah, oui, fais fait moi un jet d'électronique pour voir ce que un Jet d'électronique. Donc, c'est tech. Ouais. Plus la compétence électronique. Plus un des dix. Tech, j'ai 6, Électronique. Est-ce que tu l'as? là euh, non. Mais... Non, non, bah, non, ah, tu l'as pas. Hein. Ça va être chaud. Je connais pas grand chose. Tu peux pas laisser faire, Ah, tout, écoute, j'ai essayé de te laisser faire. Ça te fait un jet, un euh, jet de merde. Non, 10! J'ai fait, c'est quoi, c'est 10, ça Ça, ça c'est 10, ça, le... La... Oui, ah, 10, ça me fait 16, quoi. Ouais, c'est pas mal. Alors, quand ouais, vous n'avez pas, un, quand vous un avez un critique, pas la compétence... Moi, j'ai plus critique. 16. Quand vous avez... Ah, si tu fais 10... Ah, ouais, C'est un critique, ouais, ça. Fait ouais, fait, mais... Tu relances, non, non pour faire un... Oui, c'est une réussite critique. Lorsque vous faites 10 sur un jet de critique, vous relancez à, niveau, ah. à nouveau le D10 et ça s'ajoute. Et ça s'ajoute. Plus 7. 17 plus... 24. 24, ouais. D'accord.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 Éducation. Okay, ah, vous n'avez pas d'éducation. Non, non, non. Pardon. Non, mais bon, j'ai réussi un hein. jeu bon, merveilleux. Bah, j'ai fait 24, j'aimerais qu'on note. Ça mal, fait 24, ouais. Hein. Toi, tu arrives à un, un derrière. Putain d écran d'une lucidité, donc moi, je, je, je moi, sais moi, fais maintenant.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 j'enclenche en, le, le, la, la caméra sur mon agent là, puis je m'approche et puis je regarde, tu vois. Oh, ok, je regarde tranquille. Bon, Vas-y, ouais. fais-moi un jet, euh, jet d'électronique. Elle tu est là toi électronique ouais ouais ouais, ouais, ouais ouais ouais, 9 et 9, 18 plus euh, 7, 25. Ouais. vous reconnaissez tous les deux euh, un appareil de géomètre Moi, ben, on le tout doutait. Ah mais à la confirmation Tous les il gosses, il, ouais, ils se rassemblent autour de toi non. et ils viennent voir. Euh, ils viennent voir. Euh, non, regarde ça. là, ils sont en train de de foutre la merde sans doute dans notre quartier là. Mon grand père, il avait déjà même plus ce modèle, mais c'est arrivé <rire> Bon, euh, allez, on remballe, on remballe, on s'en va. Là. <rire> tu <rire> vois le mec qui remballe son trépied. Euh, je sais pas un micro que je peux lancer, un truc. balance des canettes. Moi, j'ai j'ai une boîte à outils, tu vois. T'as une boîte à outils Une boîte à outils. Allez, un... Lance-moi un des 10 on va voir si t'as un micro dans ta boîte à outils. Allez, allez. Oh, je non. dis aux gamins, on, on prend des biais, hein, on prend des, des canettes, tout ça, on balance ça sur la gueule la hein, voiture quand ils se barrent. <rire> ouais, les tu... gamins, ils ramassent plein de détritus par terre, il y en a un. Ah bah C'est oui, oui, pas oui, très, ouais. très très propre, donc ils ramassent des... Ils ramassent... Ouais, ouais, on va les chauffer, on va oh, les chauffer oh, Chaufé, là. <rire> Moi, je filme Moi, ils bien. Ils ont compris, avec... ils bagage. Là. Non, okay. Ouais, donc tu vois les deux gars qui commencent à se rapprocher de lui et qui... Ils lèvent les armes, ils ont enlevé la sécurité. Ils ont pensé à ça quand Ils même. tiennent ah, ouais, ouais, mais c'est des professionnels chez Militech. Mmh. E euh, c'est il... du vieux matos. Hein. <rire> <rire> et ah, et, euh, ça. et euh, ils font remonter le mec dans la bagnole en mode extraction. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui cloche Ouais. Ton agent euh, est figé. Putain, ils m'ont hacké. vas-y, je, je tapote. Bloqué, compliqué. la Z, tac, figé. Et je la batterie, je remets. Et moi, mon agent, c'est pareil Pareil. Du coup, tu regardes le tien, complètement figé. Et, et toi, vous toi, commencez toi. à entendre euh, de l'agitation. Ouais. ouais, dans l'immeuble. Ouais, mon ma... agent, ah. Allez, on va aller voir Molly. Qui veut voir Molly Tous les trois bah, On va aller voir Molly. Ouais, alors, bah, vous arrivez à l'appart des, des Anderson, euh, et ça s'agite, la porte est ouverte. Vous voyez les gamins qui sont en train de remplir des sacs à dos. Allez, on se casse, ça sent pas bon, c'est pas normal. Comment ça, vous, vous cassez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 <rire> être ou ne pas être Non mais j'adore qu'un plan se déroule sans accro. Donc euh, moi je suis d'avis à ce que, voire même tu m'accompagnes et tu vas voir Molly. Et nous on va préparer à ce que genre, s'il y a un assaut mec, oui. ça va venir d'en haut. Il... Alors c'est quoi on s'équipe C'est-à-dire Alors qu'est-ce qu'on a, qu qu a comme équipement C'est ce qui est marqué sur ta feuille. Ouais. Fusil d'assaut, cyber bras, couteau. Éventreur, j'aime beaucoup. Hein C'est sympa ça. Armure, tête, torse. Je m'équipe. Tu t'équipes. D'accord. Voilà. Tu passes clair. en mode. Euh... Je m'équipe, fight. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis plus avec un joli. Euh... Tu n'es plus voilà. né néo. Okay, je suis équipé. mover. Je scanne avec mon, mon fusil d'assaut. La situation. La situation, ça commence à être un peu le bazar dans la rue. Les gens euh, commencent à. Faut faire le feu. À se tailler. Et effectivement, <rire> vas-y, fais moins gère. Ouais. ouais hein tu savais qu'il allait faire attention ça. C'est ça. Bah j'ai plus 1 pour le tir précis déjà. Ouais mais là tu vises pas quelque chose, tu utilises ta lunette ouais, pour mais euh, regarder. je regarde euh... à travers une lunette, j'espère que j'ai un peu plus de perception que d'habitude. Oui mais ah. euh, si, ça dépend ce que tu regardes quoi. Que, bah, si si tu, tu, prends tu prends une lunette joueur, et que tu regardes cool. dans la rue, ah, euh, tu, tu, pas, veux, tu vas voir le jeu. Le... Ah, ouais. relance, relance, relance. Mais c'est quoi ce, cette soirée ça. où tu nous fais que du... Oui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 Euh, ils sont pas installés eux, alors que ah. toi tu les avais Moi, dans ta Moi je vais les, les. sauver uh, Gynam. Plus 1 à la visée, euh, j'ai plus 1 en, en, en tir précis. Attaque à distance, c'est réflexe, plus tir précis, plus 1 des 10. Réflexe, ça me fait 9, plus tir précis, 10. Allez, je tire. <rire> on a dit que de toute façon j'étais bon, il faut pas que je fasse 1. Les gars, si je fais 1, on décroche. <rire> mais t'inquiète, t'as tir mais précis, on décroche. De toute façon, ce n'est je... plus notre bâtiment. Allez, alors, c'est plus ton bâtiment. Hein, alors en fait, <rire> je tire. Et après, on décroche. C'est <rire> Est-ce okay que j'en aurais qu'un sur deux quoi, normalement Ou bon, faut... alors vraiment, si je fais ma pute, je Tu que... plus devant la fête, toi. Hein. T'es plus devant la fête Non, ah, non, non, non. Voilà. 9. Oh. 19. Bon. Bah oh. au moment où on... tort je dis. Bon on décroche. <rire> <rire> j'en flingue combien et, et un. Il on prend les escaliers à la new-yorkaise. Okay. Et on décroche. Ouais. Donc Plus, nous, euh, avec ton infrarouge, tu repères, tu repères quatre pompiers qui sont dans... qui sont répartis au niveau 0 enfin en au rez-de-chaussée quoi. D'accord. Il est... y en a un en bas des escaliers qui vous fait signe de descendre. Et, euh, et puis les autres sont un peu répartis euh, dans le hall. Tu sais, Il y a un grand hall en bas en fait. Euh... Et ils sont vraiment avec. Euh... Ah ils n'ont pas de lance. Ils sont juste en tenue de pompier. Alors moi je suis à la vieille. Ils sont trop louches. Euh. T'es sûr que t'es pompier toi Ouais, ouais, ouais circulez. Circuler, circulez il faut évacuer maintenant. Okay. Ah, J'ai oublié un truc là-haut, je reviens et je me casse. Ah non, c'est dangereux, il faut sortir maintenant. Ah ok, d'accord. Dépêchez-vous. Et je remonte euh, et on prend l'escalier de service. C'est vrai Ouais. Là dans partout, la rue derrière, ouais, c'est là où il y a les poubelles. Euh, et génial. A... Ouais, c'est en encombré d'encombrants de, bah, et de d'étritus en tout genre. Ouais. Je vais tranquillement en faisant gaffe sur les toits, ouais. un peu partout.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 On est arrivé là dans le coin. Là, où vous voyez le camion de pompier que. devant. On met la donzelle devant. Bah, c'est toi qui as le plus de euh, délicatesse au niveau du déplacement tout La furtivité Qui a furtivité Moi, oh, j'ai pas. Dans ses compétences. J'ai évasion. Ouais, c'est bien, mais c'est pas furtivité. Pistage. <rire> c'est l'inverse. <rire> vous n'êtes pas spécialement discret. Non. Si j'ai furtivité mmh. plus 3. Ah, ah bah voilà. voilà Donc, c'est moi qui passe devant. Enfin. Si toi es furtif et que t'as deux mammouths autres. derrière toi, on s'en fout. Ça va pas. Il, non, ça va mais pas, pas juste fait. histoire de se foutre dans l'angle et de mater quoi. Tu fais ton scout. Donc je me fous dans l'angle. Moi je sors mon oh, pistolet. Est ouf. Ouf. Mon pistolet très. Et, et, non mais je, quand je dis que je mate, c'est. Moi j'ai sorti mon. Je pistolet fais un, très un scan direct de la situation. Je mate. En haut, les pompiers. J'analyse la situation comme dessus. un pro. Ah de l'eau. Déjà la déjante. passe pas siirte. Le camion de pompiers. Il est pas rose.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 il faut qu'on récupère notre immeuble ah bah oui. Allez, on se mobilise, on va rentrer. C'est pas normal ce qui se passe. Allez, on y va. Ils sont où les autres d'ailleurs Bah moi je me dirige. eux je... que nous. <rire> mais ils sont où tes couilles mec Dans ton cul. Mais <rire> bah, ben derrière dirige, là, moi, je regarde, ça clignote. Je... je me dirige euh... tranquillement mais sûrement vers F. le camion de pompier. Ok. Eh, hey, tente, torche Ouais Molly. Oui.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 Euh... une sacrée tête de pompe Moi je gueule. Oui. Ouais, ouais. Vous n'avez pas laissé cet immeuble assez ah mécréant. Ça commence à créer <rire> ah <rire> de la panique avec la plupart. moi ce conducteur. Ah, Fais-moi un jet de persuasion là. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey, les gars, s'il vous plaît. Euh... Oui, <rire> s'il vous plaît. C'est présence. Ouais. Persuasion. Donc ouais. je, je passe par 3, là. 3, euh, bah, euh, 3 et 3, 6, plus 4, 10. Oui, oui. On... Personne t'entend. Allez, les gars <rire> Allez, euh... Allez <rire> bah, Pendant que lui, il est de son côté en train de tirer, moi j'ouvre la porte et je le braque. Je fais lâche ton flingue. Lâche ton flingue, mec Oh putain, est-ce que t'es convaincant Fais-moi j'initiative. initiative. Réflexe plus un des 10. Allez, vas-y, déconne pas, mec. Yes, 10, relance. Non, non, il n'y a pas de relance sur ah l'initiative. Bah, J'ai fait 20.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 T'es mort Bam ça, <rire> <t -re. rire> Pistolet très lourd là, bah Ouais ouais c'était pistolet très lourd et j'avais dégagé. D'accord. Vas-y fais un tir quand même. L'attaquant fait réflexe puis tir, tir, tir précis plus un des 10. Hum. Du coup toi en réflexe t'as 10. Voilà.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 18 C'est pas mal 18, Alors, pour un bon ceux qui savent pas il a exactement le bon Moi j'ai 8 en dextérité C'est un bon 18 J'ai 8 en dextérité C'est un bon 18 Putain mec <rire> Regarde T'as combien, <rire> combien en évasion toi Allez ah, faire ça tu vois T'as combien en évasion toi compétence cool. Je suis pas dans l'histoire moi Dis moi combien t'as en évasion Plus 5 T'as plus 5 Plus dex hein Il a plus 4 le mec Il a 8 de dextérité plus 4, 12 Plus 1 des 10, t'as fait combien ton tir 18 au total mais. Bah, as fait deux. Ah, c'est deux. Et as fait Donc deux Bah, c'est raté. Ouais. C'est raté. Le tir Ah oui Non, non ah, sa ouais, défense. Ouais, ouais, bah, il essaye de. Plus, il, est... il a plus essayé, il a essayé. Plus le fait qu'il a une main dehors et qu'il est comme à ouais. <rire> <rire> Ce qui fait qu'il ouvre la portière à ce précis, tu lui tires dans le dos. Bah, bien tu lui tires dans le dos. 4 d des... Non, c'est des d 6. C'est des d des... 6, les dégâts. Plus combien 4 d 6. C'est tout Bah, ouais. Bah, tire bien, hein. Ah, bah, t'es actuel. 10, 22. 12... Est-ce que les 6, ça se relance sur les dégâts Non. 22. Non. <rire> non. 22 de dégâts Non, c'est un 6, c'est un 6. Ouais, c'est un 6. C'est ça. Ça 18. Ah oui, c'est un 6, oui. Je suis resté sur le... 18 de dégâts. 18 de dégâts. dégâts. C'est bon, il est fumé, là. Bon, de bah, toute façon, le mec s'effondre euh, par la porte. Je s'est éclaté, Sachant qu'il y a deux pompiers, du coup, attirés par tous ces coups de feu qui sortent de l'immeuble.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 Réflexe 9, plus tire c'est tire. où ça À la fin, normalement, cette dernière case peut-être. C'est cool. précis, 6, ça dit... me fait 15, plus volonté, concentration et des 10. Attends, ça me fait 15, plus quoi Plus 1 des 10. Plus 1 des 10, 15 plus 1 des 10, puis j'ai tir précis, j'ai plus 1. Ouais. Donc je suis 16, ouais. 16 plus 1 des 10. C'est bien, toi. Balance, 1 des 10. T'as combien en concentration, toi 16. mais j'ai pas besoin de concentration non mais oui mais, mais j'ai besoin de savoir combien t'as en concentration ça là <rire> <rire> contact, choisi, en fait. contact fais ton en de fais ton tir de suppression au dessus de toute cette foule quand tu fais un jet de suppression t'as une chance de toucher quelqu'un quand même euh, on peut imaginer ouais. que que des balles touchent le mec au sol ou okay, Kevin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 8 Et toi t'avais fait combien 22 22 Ça détale euh... comme des lapins Les mecs... Euh, <rire> les mecs euh, se re-rentrent, se re -précipitent à l'intérieur de l'immeuble Et celui qui venait de se prendre une balle dans le dos et de se relever péniblement Il s'est caché dessous Se roule sous le camion le feu. On se casse Et on se casse Molly, vas-y, ramène. Ok, elle part en courant dans, dans une rue adjacente Allez Vous la suivez Bah oui Ok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 Putain de merde Non mais c'est vrai, c'est la suite au prochain épisode. Ouais. Putain hein. <rires> Molly, ah, c'est vrai C'est pour ça. Fallait se battre. Genre on ouais. est et voilà. Ouais. Fallait se battre pour récupérer son son nom. C'est va Merde. Il est content. <rire> Regarde-là, il est content. Molly, toutes les nuits que j'ai passées en pensant à toi. <rire> Parce qu il pense à, à qui tout elle monde. nous a vendu Je veux savoir à qui elle nous a vendu Non vous ah saurez ben pas <rire> Au prochain épisode La suite en live